Je n'ai pas été clandestin. J'ai pas été clandestin parce que j'ai quand même été arrêté le 21 octobre 41. Ouais. Pourquoi Donc, vous euh, comment Pourquoi vous étiez ben, J'étais arrêté parce que j'étais un militant communiste. Et la police de, de, de mon de petit village où j'habitais, en Seine-Maritime, euh, connaissait tous les gens qui adhéraient à un parti, en particulier à ceux qui adhéraient au Parti communiste ou à la jeunesse communiste. Alors, on avait comme avant de devenir quasiment clandestin, on avait eu une grande activité publique, etc. On était donc connus. Et ils savaient bien qu'à partir du moment où il y a eu les interdictions, qu'on continuerait de faire, ils étaient très attentifs. Quoi. Mes parents qui ne partageaient pas toujours, qui ne partageaient pas trop euh, ce que je faisais, mon père qui était plutôt anarchiste, euh, comme ça, et, et il n'acceptait pas que je puisse militer dans des activités... Euh, euh, euh, politique, etc, tu verras ce qui va t'arriver, enfin bon, et puis j'ai eu cette, cette, cette, cette, cette vie difficile. Ben, mon arrestation, bon, c'était assez simple, euh, euh, quand on allait distribuer des tracts, etc, bon, on, se, on se mettait ça dans la veste, on n'en prenait pas 500 à la fois, hein. On distribuer ça, etc. Bon. Mais l'arrestation, euh, évidemment, petit ville c'est une ville de 20 000 habitants, la, la police connaissait tout le monde, hein, en particulier ceux qu'il ne fallait pas qu'ils connaissent. <rire> et là, on a été, c'est la police française qui est venue nous arrêter euh, en pleine nuit. La police, la police française, française et la police allemande. La police française n'était pas seule. Et ils sont venus. Euh, 4-5 heures du matin, je crois, autant je me souviens, toc, toc, toc. et là, excusez-moi, et là, ils, euh, ils sont venus taper à la porte, et en rien de temps, mon père était à peine descendu pour voir la porte, ils étaient déjà arrivés dans la mansarde, puisque je couchais à la mansarde, hein, au deuxième étage, et, et alors là, ça a été très vite, très vite, très vite, euh, euh, S'habiller, à descendre, et ça a été, ça a été le, était le 21 octobre 41. Donc, euh, après, ça a pris d'autres mesures. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont, euh, ils, ont commencé, ils nous ont emmenés à Rouen, et là, ils ont commencé à interroger un peu. J'ai pensé à un certain nombre de questions, etc., auxquelles on ne faisait très attention d'en de, dire le moins possible. Et puis ensuite, euh, euh, euh, on a passé à un tribunal à Rouen, mais euh, un tribunal bidon, parce qu'on savait à l'avance qu'on euh, ne serait pas relâché, euh, qu'on ne savait pas très bien comment ça allait se passer. Parce que l'inconvénient de, de cette époque, quand on est arrêté, on ne savait pas la suite qu'il allait y avoir. Euh, oui, j'étais conscient du risque que je prenais. Euh, le problème, c'était que pour... Euh, se cacher, il fallait avoir les, les moyens de faire pouvoir savoir aller chez un tel ou chez un tel et il y a plein de gens qui n'étaient pas disposés à nous recevoir même s'ils avaient beaucoup d'amitié pour nous mais ils disaient si un jour les, les, les, la police s'amène chez nous ça va, comment ça va se passer, on va être arrêté aussi, etc. donc il y avait beaucoup de difficultés euh, euh, donc je suis resté, je suis resté chez, chez mes parents euh, euh, quand je suis rentré, euh, mon père euh, m'a presque mis une volée, mais enfin... Euh, <rire> Donc, vous n'êtes vous pas caché euh, Non. Si vous, parce que vous n'avez pas eu la possibilité Non. J'ai okay. pas eu la possibilité. J'étais en cours. J'étais pas très loin de partir de chez moi, de prendre une espèce de clandestinité, etc. Mais peut-être, euh, je, je me rappelle qu'un jour, trois semaines avant, euh, j'étais arrêté qu'un jour, trois semaines avant. Je, je, le moment où je, devais, où je devais partir pour vraiment prendre la clandestinité.